Une introduction un peu inattendue pour une émission de cuisine. En fait, je suis sur la Dordogne parce qu'on va à Bran, au bord de la Dordogne, retrouver Stéphane Cassé, qui est le chef de Café Cuisine, qui va nous proposer une cuisine authentique et une belle assiette de marché pour Kenji. Enfin, je vous en dis pas plus. Et on se retrouve tout à l'heure si Bastien veut bien ramer dans le bon sens. Hey Bastien, Salut Stéphane. Tu vas bien Forme Ouais super et toi Bon, ça va. T'as fait, fait bonne route D'accord. Je fais bonheur. moi je t'expliquerai. T'as l'air un peu convoituré, je sais ce qui t'arrive. Non, non mais je t'expliquerai. Bon, je suis garé, enfin ah, non pas garé, je suis ah, un peu plus Moi, Je t'expliquerai. Ouais d'accord. Un peu éclectique, c'est chiné tout ça, c'est ça? Ouais, voilà. Ouais, L'idée, euh, voilà quoi, une table en un château, une autre table d'écolier, des chaises d'écolier, euh, euh, voilà fauteuil, quoi, petit petit fauteuil, fauteuil, euh, et des ambiances différentes. Euh, euh, voilà. Cuisinier de formation? Pas du tout. Pas vraiment, oui. Ouais. Non, non, J'ai fait, fait la restauration au départ, euh, mon domaine c'était la, la, la salle. Je faisais euh, euh, un, un CAP, un cas, CAP euh, ouais. voilà, classique en employé de restaurant. Mmh. Et puis euh, dans les années euh, 2000, euh, avec mon père et ma mère, on est allé euh, au Cap Ferré, euh, au Canon exactement, tu vois, on a pris un restaurant qui s'appelait Chez Pirette. Et puis euh, très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait être en cuisine pour. Euh, <rire> pour pouvoir tenir un resto et, et voilà. Et c'est toi qui suis. après, je suis là et... cool, fais, ça. Voilà, voilà. Et ça t'a plu et voilà. Ah ouais, ouais. la passion, c'est ça au départ. Bon après, euh, ça démarre par euh, le, le plaisir d'aller au marché, euh, euh, trouver des produits, ouais, ça. Euh, ouais. discuter avec des producteurs. Enfin moi, ça, c'est vraiment mon, mon dada, quoi. J'y passe euh, toutes mes journées quasiment, même encore aujourd'hui, quoi. Voilà. Et ça part de là, quoi. Un très beau restaurant. Mais avant d'aller en cuisine, Stéphane va nous présenter Pierre, son associé. Vas-y Stéphane, explique-nous ton plat pour Kenji. Il gère euh, tout ce qui est euh, salle, service, euh, voilà, et puis enfin. voilà, bah, les achats de la cuisine. Euh, la cuisine et et es en cuisine. Et moi, je suis en cuisine, voilà. Alors, on va, on va cuisiner euh, du chourav, du mini concombre, on va cuisiner du panais, d'accord. On va cuisiner de l'asperge blanche. D'accord, ouais, c'est la saison. Voilà, c'est la saison. Euh, voilà, un peu de sarriette pour, pour, pour continuer parfumer tout ça. Et puis, euh, essayer de respecter le son de chaque produit, euh, travailler différemment, un peu cru, un peu un peu un peu comme blanchi par la réalisation d'un bouillon, tu vois, parce que l'ennemi en cuisine c'est l'eau, parce que l'eau c'est l'ennemi, c'est l'eau. Donc euh, on va on va essayer de, de, de, de transformer l'eau en, en un bouillon euh, assez goûteux Tu vas réutiliser derrière, et qu'on va réutiliser en ré derrière en pour faire, voilà. pour, faire euh, pour travailler des légumes, euh, euh, et faire un, bouillon, et faire un jus donc, j'ai récupéré toutes les épluches. Donc, ça, c'est les l'épluche les... de ce qu'on a fait Ces ouais, hein. c'est de tout ce qu'on a fait. Tu vois, on les garde. Et ça, ça nous permet. Les permettent... des carottes. Les fins des carottes. Ah, tout dit, hein. Tu vois, les, les parties ah, un ouais, peu ouais, disgracieuses ouais. de dédailler. C'est ouais. un morceau du quasi. D'accord. Le quasi, donc c'est au-dessus de la hanche euh, arrière du, du, euh, veau. du veau. Donc, c'est à la continuité du, euh, de la côte, D'accord Il y a le filet qui, la tête du filet. Euh, fini, de, qui finit voilà, Qui est à l'intérieur du, du quasi. J'ai démonté j'ai gardé une partie tu vois, qui est assez épaisse. sentir la graisse de canard et les chaleurs qui va avec. Alors là, tu veux que ça attache Non pas du tout. Alors si tu veux t'as plusieurs règles quoi. Ouais. Tu, peux, tu peux faire un bouillon léger juste pour avoir euh parfumé, on c'est un risotto au... au la pâte douce. douce, si on fait quelque chose de trop corsé tu vois ça va perdre du goût. Donc on va le faire revenir entre gants comme ça. Ah maintenant on va y mettre dans toutes les... les, les c'est bon ça. Okay, hein, comme ça Alors comme dans un jus tu sales pas du tout Non, euh, non. non, parce que ça, ça c'est... Qu parce que tu vas faire réduire. Hein. Exactement. Et ça c'est voilà. la petite astuce quand on fait des jus comme ça, comment on va faire réduire derrière, faut pas saler sinon c'est trop salé. On bien le continue la recette de Stéphane, risotto de patates douces avec le bouillon des épluchures. Puis on marque la viande sur chaque côté. Ah, entre temps Kenji m'appelle, il est un peu en avance. Je vais le chercher sur le bord de la Dordogne pendant que Stéphane et Pierre finissent la recette. un petit peu en avance en fait. C'est parce que j'ai faim. Parce que je te... ouais. Ah t'as C'est vrai ouais, ta faim. Tu t'es préparé. Euh... Bah, ça fait trois jours. <rire> t'as rien mangé, t'as dégusté les, les, fruits, les fruits de saison, les légumes mmh. de saison. Je, je saute jamais un repas à ouais. <rire> enfin, je suis pressé maintenant. j'ai regardé les émissions, hein, pour savoir savoir c'est les, les mecs, alors, les techniques, euh... du bon je pense qu'il n'y en a pas, il faut. T'as retenu quoi comme dégustation là d'ailleurs Tiens, c'est rigolo ça. Laquelle t'as marqué en fait euh, Laquelle qui m'a marqué euh... C'est qui m'a marqué C'est euh... j'ai regardé euh... Cuisine en ville. Tu d'eau. De suite il a ouais, mis il a la mis dans la bouche. Belle dégustation. Ouais. Ouais. Après, tu vas voir, celle-là, elle est vraiment différente et tout en finesse. Tu vas te régaler. Hein T'es bon, Je vais le manger le plat. Et je vois que t'as emmené le bandeau. Ah oui bah oui, oui. Je vois que t'as emmené le bandeau. Bien repassé, bien. T'es oui. un mec hein, carré comme mec. Oh, moi, pas trop. Allez, je t'emmène. Je montre le restaurant à Kenji et je file en cuisine voir où ils en sont. Ah, encore quelques minutes d'attente avant la dégustation. Je crois que j'ai trouvé de quoi patienter avec Kenji. Oh, non, non, non. Je suis nul. Donc là t'as un truc qui est juste devant toi qui t'intrigue Ah oh, t'as le droit oh, On a le droit de mettre les doigts on s'en fout. Il est malin le. Le but c'est qu'il ça comme ça. Blanche ou.. Verte. T'es sûr Ouais, je dis que c'est vert. Ok. Quoique, maintenant que tu mets le doute. Ouais, je dis que c'est vert. Ah ça y est, ça je te l'ai coupé là, t'es où tu l'as au bout de la fourchette. Alors c'est vrai que c'est un composé essentiel. tu a pas trop, donc c'est pas très bien. J'ai pas. En principe là.. C'est du veau Trop bien. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est du veau, là, d'un coup C'est la texture, c'est quoi Ouais, déjà, c'est hyper tendre. C'est très bon. Très bien, ça, très bien. Vas-y, vas bon vas vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, Ouais, ça, ça. c'est ouais. bon. Là, t'as vraiment qu'un seul composé. T'as une petite brunoise. OK. Carotte, Ouais, ah, c'est un peu... C'est pas C'est... C'est tendre, c'est pas... Pas de la carotte, ça ressemble à de la butternut, de la citrouille, de la courge, d'un truc comme non. ça. En non, texture c'est pas vrai Ouais, c'est un peu cette texture. un peu euh, C'est un peu fariné, ouais, ça, ouais. ça, ça, ça chicote euh, sous les dents. Asperges, ok. vous ok. Bon, pour le reste c'était plus compliqué. Voilà ce que j'ai voilà à, mangé à, à euh la base. Ah ouais. Alors tu vois, c'est très okay. décomposé quoi. Hein. J'espère, je blanche. Ouais. <rire> Okay. quest ce qui fait que tu es allé sur le asperge verte et parce que c'est euh, vrai que le... sont pas totalement cuites en fait. Non, ouais, ouais. elles sont pas cuites du trompeur. tout, c'est juste, ouais. juste poêlées. Non, euh, juste au beurre avec un En peu fait, c'est trempeur parce que du coup, euh, l'asperge blanche on la sert fondante et la verte on la sert euh, oui. tête. Un secret, hein. et là ici raconte-nous Stéphane. Ouais, donc là c'est du chou euh, très ah ouais. sucré, tu vois, et, puis, et puis le des mini euh, concombres, okay. voilà, et c'est à la rasette, tu vois, très finement, avec un peu de vinaigre de miel et d'huile d'olive. C'est très, ouais. très fin Donc vrai tu vrai vois l'idée quand même, hein, c'est euh, voilà, euh, les cuissons, les assaisonnements, les produits, ce qu'il voulait faire Stéphane, c'est vraiment décomposer les trucs, de manière à ce que justement, tu, y a, tu vois, il n'y a pas d'épices, il n'y a pas ah de là. condiments subtils comme tu nous avais fait mmh. avec les asperges, tu vois, c'est quelque chose quand même, ils sont plutôt brut de fonderie un peu, ah les là, produits. C'est très simplement ah fait. Euh, le ouais, ça c'est cuisiné quand même. Euh, ouais, ça c'est cuisiné. Voilà ça, voilà, ça c'est euh, revenu, tu vois, que euh, couper avec un petit bouillon, le même bouillon qui a servi à faire l'espèce de risotto à la patate douce. C'est vrai que moi, sur mes premières places de chef, quand ouais. j'ai commencé, euh, je me suis servi beaucoup de la technique. J'étais beaucoup, beaucoup, très technique. Et aujourd'hui, maintenant, euh, où je suis plus à l'aise euh, avec les, les accords, où je fais moins de technique, c'est-à-dire que je faisais beaucoup de cuisine sous vide. Mmh. Et maintenant, je fais moins de cuisine sous vide, je suis plus de cuisine instantanée. Ouais. Donc après, je pense qu'on est dans le vrai, quoi. Ouais, c'est clair. De toute façon, si tu laisses des plats pendant tout un service pré-cuit, ça se dénature. Ça devient ce que tu as prévu au départ, c'est plus du tout le goût au final. Plus vite tu es passé euh, de la cuisson à la dégustation, euh, bah, moins tu, tu perds de saveur, de ouais. goût dans en ton en produit. Mmh. Mmh. Il voilà, y avait du temps de repos sur ton goût. Le temps de repos sur le <rire> ça c'est la lente. Par contre, tu fais pareil avec une, une, une asperge, là, et après elle devient moelleux. Ouais. Ouais, tu vois, ouais. elle, elle perd son, enfin, bon, ce, ce petit croquant que ouais, j'ai envie de, nature, en fait. de, de laisser apparaître. Ouais. Voilà. Ouais, c'est bien l'idée de l'assiette, bien, bien construite. Non mais écoutez on va, on va redescendre jusqu'en bas Là, on va profiter en plus du, des derniers rayons de soleil ah, si ça vous va qui vous allez m'aider à rentrer chez moi vous allez voir ne vous marrez pas vous allez voir Merci Kenji de, de t'être déplacé jusqu'à nous t'aurais pu venir par, par la Dordogne aussi peut-être <rire> merci Pierre, merci, merci Stéphane, on a un très bon moment. La recette de Stéphane, vous la retrouvez sur sudouest ouest comme à chaque fois. Et puis euh, d'ici la prochaine fois, je crois qu'il va falloir que je rentre à Bordeaux. D'ailleurs, euh, pour le retour, je vais peut-être pas y aller tout seul, Bastien. Allez. Ah bon. non, là, tu, allez, tu, euh... non, non, tu discutes pas, on y va tous les deux. Tu, toi, même tu même. rames et moi, je, je dis à droite, à gauche. Salut, à la prochaine T'es sûr qu'on y est passé par là hein J'étais pas à droite après le séquoia